I'm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 « Louer l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les, les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui ouvrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu. Et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel. Et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint. Venez prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant le Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes son peuple dont il est le berger le tout pour que sa main conduit. Merci notre Père, merci notre Dieu. Et tu bénisses notre précieux frère. Et... Ah, tu es notre berger. Et nous sommes ce troupeau que ta main conduit. Tu nous as rassemblés encore aujourd'hui, Père, ben, pour pouvoir nous conduire dans un temps aussi difficile, mon roi. Et, et David avait réellement besoin, raison personne, en disant que l'Éternel est mon berger. Et il me conduit dans des verts pâturages et. Il restaure mon âme. Seigneur, c'est ce que tu continues à pouvoir faire encore avec nous et pour nous encore dans dans un temps aussi difficile, Père Saint-Dieu, et compliqué, Père. Mais tu as dit dans ta parole à toi que mon peuple, moi, ne sera plus jamais dans la confusion, mon Soba. Oh. Aussi longtemps que tu es là pour nous éclairer, nous ne nous, nous égarerons jamais, Seigneur. Nous serons toujours ramenés à toi. Et nous te remercions vraiment, Père Dieu, pour tes promesses qui sont véritablement certaines, mon roi. Et béni soit ton nom, mon sauveur. Et, hein, comme nous le disons, c'est vrai, tu l'as dit dans ta parole à toi, Père Saint-Dieu, que nous avons trouvé un refuge certain. Et c'est en toi, notre Père. Merci pour uh, les cantiques et les chants qui ont été exprimés en cet endroit. En ton honneur à toi, Père Saint-Dieu, pour uh, te manifester aussi notre amour, notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu nous prodigues encore, mon bien-aimé Père. Nous pensons aussi à tous nos précieux frères et ça, qui sont toujours aussi en, en connexion chaque fois ici en ces lieux, Père Dieu. Seigneur, à chaque endroit où ils sont et qui pourront aussi avoir l'occasion de voir, écouter ta parole, qu'ils soient aussi bénis, mon Soba. Merci pour le témoignage. Merci pour uh, les guérisons, pour les délivrances et tous les bienfaits, Seigneur. Tu ne de pouvoir maintenant nous apporter à nous, Père. Merci aussi pour le pardon de nous. Manque-moi, Père de l'iniquité, mon Père saint Dieu, pour ce que nous avons fait, sans même se rendre compte, se rendre compte, Père au Dieu, ce que nous ignorons aussi pas que tu puisses vraiment nous pardonner. Louange et honneur à toi encore pour ces instants bénis que nous avons devant ta face. Éclaire-nous encore davantage, car nous t'avons ici prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié pour son amour, sa bonté, sa grâce et aussi sa fidélité à à l'endroit de sa parole et son amour à notre endroit. Que Dieu vous bénisse tous. Au pauvre vous, vous asseoir. Nous nous réjouissons et nous nous régirons toujours lorsque le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir aussi être rassemblés en, en son nom. Et comme il nous l'a dit aussi, que là où deux ou trois sont assemblés à, à, à son nom, il, il est aussi au milieu et nous avons donc cette assurance et cette certitude que le Seigneur est avec nous et que ce matin nous l'avons chanté, nous l'avons glorifié, nous l'avons exalté et nous voulons continuer encore à pouvoir le glorifier dans notre vie et surtout aussi dans ce temps où nous sommes pour que nous puissions trouver grâce à ses yeux afin en que il puisse continuer à pouvoir nous éclairer. L'âge de la Odyssée, ce n'est pas un âge facile. C'est l'âge le plus difficile, le plus compliqué, effectivement, où même on vit aujourd'hui et qu'on peut voir. Mais que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, vous qui persévérez dans la parole de Dieu, et vous qui êtes venus aussi de loin, comme de près aussi, qui avez parcouru des distances aussi longues, je pense à ma soeur Lily et mon frère Philippe aussi qui sont donc venus de la France. Notre sœur aussi. Je crois à ce et doit être là pour moi. Notre sœur Esther, parce que je crois avoir vu ses enfants, probablement, elle doit probablement être là aussi au milieu de nous. Mais il y a toujours notre frère ici. Donc, voilà, c notre frère de la France. Euh, euh, comment c'est <rire> Oui, il y a le frère Edo, que Dieu le bénisse. Frère Enzo et son épouse, notre sœur Rebecca, que Dieu le bénisse. Notre frère Bruno aussi, de Paris aussi. Que le Seigneur le bénisse là où ils sont, s'ils sont ici, que Dieu le bénisse, même de loin où ils sont. Nous les aimons beaucoup aussi. Je crois que nous avons beaucoup de frères. J'ai pu lire en fait un, un, un message en fait d'une sœur, il s'appelle Sarah à quelque chose comme cela, et, et qui suit toujours, effectivement, qui a écrit, et, et elle chante beaucoup, elle a ce désir, effectivement, de manière à ce qu'elle puisse aussi entrer en contact avec... Ce qui joue donc aux instruments pour qu'elle aime beaucoup ce que Dieu fait ici et elle apprécie beaucoup. C'est une nouvelle sœur, elle est tellement loin Mais nous avons beaucoup de frères et sœurs dans différents endroits et différents pays aussi que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir avoir. Et nous cheminons avec eux dans ce programme que notre Dieu lui-même a eu à pouvoir Tracé et aussi nous faire entrer dans, dans son plan. Et nous comprenons aussi que lorsque le Seigneur commence à pouvoir vraiment ouvrir et qu'il entre effectivement aussi dans les choses qui sont profondes, ceux qui sont de Dieu, en fait, pour lesquels les choses en question sont concernées, ils se rapprochent davantage de Dieu. Mais ceux qui ont des difficultés, effectivement, qui ne voient pas tellement très bien, que la vue devient tellement floue, ils vont essayer, mais c'est tellement difficile. Parce que, voyez-vous, le Seigneur, notre Dieu a toujours donné, en fait, vous voyez, dans la nature, mais les exemples qui nous ont toujours été donnés, c'est l'exemple de l'aigle et du vautour. Le vautour ressemble quand même à l'aigle. est un peu de la famille des aigles. Non, il arrive à un moment où l'aigle doit s'élever aussi, avec l'envergure des ailes que Dieu lui a données, c'est pour qu'il puisse monter vraiment plus haut. Et comme vous le savez aussi, le vautour monte aussi. Mais il arrive à un certain moment, c'est pour ça que, quand nous regardons le Seigneur, c'est... Quand il parle de lui, c'est comme à l'aigle, on s'apprend comme l'aigle. Donc, je pense que c'est pourquoi beaucoup de gens insistent sur l'aigle. Et c'est vrai, c'est dans la Bible. Et alors, l'aigle, il monte à cause des ailes que Dieu lui a données. Il monte tellement très, très, très haut, en fait. Et ça aussi, je pense que vous le savez. Ce que Dieu lui a, lui a donné des ailes aussi... Euh, immense et aussi rigide aussi ainsi de suite. Euh, récemment, ils ont dû à pouvoir faire encore des recherches pour pouvoir se poser la question comment cet oiseau là par rapport aux autres oiseaux il n'y a pas tellement très longtemps et c'est toujours intriguant pour les gens qui sont donc de, de scientifiques. Il font des études pour, pour cela ce qui continue toujours avec les... elles disent mais c'est quand même impressionnant et étonnant qu'il monte tellement haut. Et quand il monte tellement haut, il a vraiment... le. Vous pouvez même le prendre et mettre quelque chose qu'il parle, qu'il devait chercher. Mais, et le prendre, le mettre quelque part d'autre. Il a le sens de l'orientation tout à fait extraordinaire. Et quand il monte tellement si haut, même s'il si y a de brouillard ou il y a de ceci, qui a, je vais dire parce que je faisais en fait l'émission de mais... il ce qui est étonnant par rapport à tous les autres oiseaux, l'aigle peut arriver à pouvoir vraiment identifier la chose, mais dans une très grande hauteur où il se trouve, et aussi dans des conditions telles même cachées quelque part comme ça, il s'est arrivé à pouvoir dire mais comment est-ce possible? Elle dit, mais l'œil de l'aigle a été formé d'une manière assez particulière. Donc c'est-à-dire que Dieu l'a doté cette capacité qu'il peut monter tellement haut, à un niveau tel que un autre oiseau ne peut pas monter. Et quand il monte très haut, c'est pas que bon, il va comme ça, non, non. Il a la capacité aussi de voir d'une manière assez distincte. Les autres oiseaux vont abandonner. C'est pour ça que Dieu nous compare aux aigles. Oui, c'est c'est une chose que. Vous savez, ce ne sont pas des jeux ou des choses comme ça. Non, non, il faut comprendre que nous entendons dans les choses qui sont réelles, parce que la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, elle est vraiment certaine. Amen. Vous savez que je n'ai pas l'habitude d'aller dans les centres-villes. <rire> oui, oui, j'ai.. Mais hier, je suis quand même passé par le centre-ville. <rire> J'étais avec votre soeur, la voiture, et nous partions. Et on arrive juste ici, euh, je crois que la, la Debroucaire, je pense que c'était là, mais c'était changé parce que je ne me retrouvais plus. On était dans... arrivé au feu rouge, et puis on voit, le feu passe au vert, mais on ne veut pas qu'on qu avance. Qu'est-ce que l'on voit mais toute une foule de quoi Des gens qui étaient chauds de vélo. Le Seigneur Jésus. J'ai dit, le monde est fini. C'est des grands-papas, des moyens, des des... Ah, vous êtes au courant Alors, je ne continue plus. Ah, ah eh ben, tout le monde était sans vêtements. Vraiment comme leur papa, leur maman les ont mis au monde, Alors les papas de 80, de 60, de 80 ans, en train de pédaler. Vous vous imaginez déjà Donc sans rien. Le Seigneur a permis, je passe par là, j'ai dit, mon Dieu, aie hey, pitié de nous, on doit rentrer à la maison. Donc, j'ai dit bien sans rien. Ah, ils sont là, en train de pédaler, et tout le monde là, les gens qui sont dans le bus, dans le rue, dans la, vous connaissez la, la, la place là, comme des bouquets, c'est rempli de monde. Et vous voyez des grands papas là, sur les vélos. Et, et, et, sans, et puis, ils s'arrêtent même pour pouvoir regarder encore la ville, la ville sans rien. Hein. Quand je dis sans rien, c'est même pas un petit fil. Rien de rien. Alors, on a accosté un policier, parce que normalement, c'est quand même interdit. J'ai demandé au policier, moi je lui ai dit, monsieur le policier, c'est quand même bizarre. Je viens de pouvoir monter ici la route, et j'ai vu des gens tout à fait nus, donc sans rien. Et en plein centre-ville, où il y a tout le monde ici, on s'est dit, mais comment est-ce possible que... C'est vous qui vous tolérez cela Il dit, monsieur, non, mais en fait, le problème, c'est que c'est quand même pas normal. Il dit, non, monsieur, le problème, c'est que les bourgmestres, lui, il a accepté. Et s'il a accepté, nous, la police, on ne peut rien faire. Parce que le bourgmage, c'est qui est le chef. Alors j'ai dit, oh mon Dieu. Alors il y avait des gens qui venaient... Évidemment, il y avait quand même des gens censés qui se moquaient. Je c'est quand même pas possible. Parce que c'est anormal d'avoir des personnes comme ça, mais pas petit nombre, mais grand nombre, et qui font ça. Bref, c'est pour dire que nous ne devons pas nous endormir. <rire> il est plus tard qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez être réveillés. Parce que lorsque le Messie était en train dans la scène, ou quand il venait, quand il est donc entré en scène, effectivement, comme on en a parlé, évidemment, et il y avait presque personne. Seul un petit nombre. Et la personne qui a eu à pouvoir l'identifier était Jean-Baptiste. Évidemment, Marie savait effectivement aussi. Hein, donc euh, ce qu'il en était, Joseph aussi, parce que Dieu avait des cimérons aussi ainsi de suite donc, Mais ce qui est particulier, c'est ceci que ces, ces personnes-là étaient là à l'Orient, vous connaissez cela. Dans Jérusalem, il y avait. Pour eux, ils connaissaient, ils savaient rien du tout. Et pourtant, c'est dans ces jours-là où ils priaient Dieu, où ils chantaient Dieu, ils lisaient toujours les écritures là, ils disaient, oui, ah oui, il viendra, et ceci, et cela. Mais ils voient un jour de de personnes venues des loin, fatiguées, mais avec toujours aussi cette ces zèle, c'est dit, mais ils entrent dans la ville. Amen. Vous vous souvenez quand même l'écriture Ils entrent dans la ville, effectivement, ils disent, mais où est avec empressement, parce qu'ils trouvaient qu qu'aujourd'hui, dans Jérusalem, c'est la danse, c'est la, la joie. On va trouver les gens qui sont heureux de voir, il dit, mais il est là, il est là. Il dit, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître Et vous entendez cela Qui vient de naître. Et puis, ils ajoutent, ils disent, mais, et nous sommes venus. Vous vous rendez compte déjà, dès sa naissance. Ils disent, ils disent, nous sommes venus, donc venant de loin. Mais pourquoi êtes-vous venus, vous? En Israël, ils savent toujours que, écoute, ô oh Israël, l'éternel notre Seigneur est l'unique Seigneur. Donc tu ne pourras pas voir notre Dieu, tu n'adoreras pas que notre Dieu, que l'éternel lui seul. Vous connaissez cela non Exode chapitre 20. 23, 23, 23. Donc, Dieu a... Donc, en Israël, on sait qu'on ne peut adorer que Dieu. On ne peut jamais adorer un hein? homme. Mais ceux-là qui sont venus, on dit que... Hein, où est donc le roi des Juifs qui vient de naître Et nous sommes venus, pas pour simplement le saluer, mais pour l'adorer. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc la divinité de ces Jésus. Mais là pas du moment où il a commencé à pouvoir prier ou prêcher, effectivement. Non, non, non, non, non, non. Déjà avant même, frère. Voyez-vous, la puissance, c'est vrai, frères et sœurs. Ils ne sont pas venus parce qu'il y a eu un Non, non, non, non. Ils ne sont pas ils sont venus parce qu'ils voulaient l'adorer. Quand la femme, effectivement, aussi, qui euh, la, c est la qui venait effectivement de la, la, la reine de Séba. Il n'a pas dit, je vais voir le, le, le roi Solomon pour l'adorer. Non, non. Il a dit ta et Il pas dit, non, donc on a mais je suis venu maintenant pour, pour voir. Il n'a pas dit que je suis venu pour t'adorer. Non, monsieur. Amen. Mais là, c'était différent. Amen. Le vocabulaire était différent. Amen. Alléluia. Amen. Même le présent était différent. Amen. Oh, je voudrais que vous compreniez la place que cet homme de Galilée occupe et doit occuper, Seigneur. Et c'est important, mon frère et ma ça. Et on a compris que, <rire> à Jérusalem, même, on ne savait même pas que la chose que Dieu avait annoncée, et voici la Vierge conservera, et l'enfantera un fils, et on l'appellera donc Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, ça c'est dans aïeux aussi. Et ce qu'il croyaient effectivement parce qu'il dit, mais euh, c'est ce que l'ange avait pu dire effectivement à Joseph, qu'il apprendra du nom de Jésus, et c'est celui qui sauvera son peuple et tout. Vous connaissez cela, non Vous connaissez. Hein? C'est dans Matthieu, quand même, hein? chapitre 1. Hein? Vous connaissez. Quand Joseph voulait se séparer de Marie, l'ange lui est venu. Et puis, quand il a dit, mais afin qu'il s'accomplisse ce qui a été dit dans Isaïe, donc, c'est écrit comme ça, hein et voici donc la Vierge concevoir et l'enfantera un fils. » Donc Dieu veille vraiment sur sa parole. Alors, ne négligez pas la parole de Dieu. Parce que, aussi vrai qu'à la lettre, point, qu'il a dit qu'il va le faire, il le fera ainsi. Donc, c'est comme ça qu'on commence à pouvoir se poser la question. « Mais qu'est-ce qui se passe, effectivement ?» Il il vient de chercher un roi qui vient de naître, effectivement. » Et ils viennent pour pouvoir l'adorer aussi. Alors mais alors il pose maintenant qu la question, il dit mais mais vérifiez s'il y a une prophétie. Non, pendant que vous vous marchez là, alors que Dieu, effectivement, est en train de faire son travail, effectivement, et vous, vous n'étiez pas au courant qu'effectivement que quelque chose était en place dans ces instants là. Bien sûr. Vous savez, c'est ça le, le grand problème, même avec nous dans notre aujourd'hui. On est trop focalisé à des choses. Vous savez, j'ai reçu euh, quelques questions, mais les personnes qui m'ont posé ne sont pas dans mauvaise intention. Non, non, non, non, non. c'est mes frères, euh, sœurs qui écoutent, et j'appréciais leurs questions. Je pense que j'ai dit, mais je ne veux pas répondre directement. Je pense que pour répondre, je devais répondre ici, devant tout le monde, pour que chacun reçoive la réponse aussi. La question était toujours... <rire> Mais frère Branham Parce que ça, c'était la question. Mais, et où se trouverait la place de frère Branham lorsque nous, nous entendons euh, ce qui est donc apporté dans le livre des Hébreux au chapitre 1 Est-ce que vous comprenez Amen. <rire> et je, je vais d'abord lire à nous parce que nous allons continuer. Avec. Vous avez remarqué que je prie Dieu, c'est le problème dans notre aujourd'hui. C'est ça le travail que Satan a travaillé. Il a vraiment fait un travail de destruction. Je suis touché. Je dis, je vais bien répéter parce que mes frères m'écoutent bien, je les aime parce que ce sont de, nos précieux frères qui sont vraiment attachés à la parole de Dieu. Mais c'est une question, c'est normal. Mais c'est simplement, c'est pour que vous voyez en fait. Combien le catholicisme avait indoctriné les gens avec notre Père hein? au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit, avec la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. C'était tellement ancré dans le genre qu'il pour faire sortir la Trinité et qu'ils puissent voir simplement les Écritures d'abord, non, pendant que tu parles aux catholiques, et ils ne voient que Marie, Jésus, Joseph. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais tu veux qu'ils voient quand même ce que l'Évangile dit. Alors maintenant, après, maintenant, en voyant ce que l'Évangile dit, effectivement, vous pouvez maintenant voir effectivement où se trouve le Fils. Où se trouve effectivement le Père. Où se trouve aussi le Saint-Esprit. Mais regardez très bien, la Trinité est tellement ancrée. Je vais vous montrer quand même quelque chose aussi. Julia qui m'a envoyé parce qu'il n'est pas venu aujourd'hui puisqu'il m'avait appelé pour il est vraiment respectueux il devait on avait, il devait aller quelque part effectivement bon là c'était mais je dit, il n'y a pas de problème parce que bon les frères ne comprenez pas ça mal hein? parce que se voit dire ah les frères je sais, les gens sont J'espère que Dieu les pardonne parce qu'il y a toujours des pensées, et comme mon corps, dans l'intervention là-bas, il y en a des.. Que Dieu te bénisse. Est oh, mais les, les, les pasteurs, on l'a informé, et c'est pour ça qu'il a prêché comme ceci, comme cela. Frère, que Dieu ait pitié de vous. Frères et sœurs, avec votre façon de pouvoir parler, un jour vous le payerez. Vous voyez vraiment moi assis, et que quelqu'un vient me dire, je n'ai. Et puis je viens. Mais non, mais frère, quand vous parlez avec les autres, qui n'a pas eu cette expérience ici en cette assemblée même dans ce temps de votre bus, vous parlez, vous venez ici, vous l'entendez. À quel moment vous m'avez parlé, moi Que Dieu te bénisse, ma soeur Patricia. Mais il y en a des frères et soeurs, ils écoutent et puis disent, oh vous savez, ce qu'il a dit ici, sa Patricia, en propos d'un frère, donc ils connaissent, mes frères. moi je ne savais rien. Frère, je ne sais pas, mais mon frère et ma soeur, vous êtes avec nous ici, et vous faites cela, mais on vous connaît Parce que quand même, tout de même tout de même jusqu'à ce point-là. C'est comme si ici, bon, je comprends maintenant pourquoi vous ne restez pas le baptême de Saint-Esprit, il n'y a pas de changement, parce que la cause, toujours, tu nous intéresses. Mais tu dis ça à Dieu, pas à moi. Parce que moi, je suis innocent. Mais c'est vrai, je préfère lever les gens ici, qui vont vous dire qu'ils viennent même de descendre, même là, parlant de la je suis ici, là, et ils viennent rentrer, mais ça sort comme si... Ils sont nombreux ayez quand même la crème des dieux quand même à un certain moment. Si je ne sais pas euh, comment pouvoir arriver à pouvoir parler pour créer. Que... Alors, alors, le frère Junior, évidemment, il m'a donc. C'est pour ça que vous l'avez pas vu ce matin. Et euh, il a envoyé une vidéo, je pense que peut-être beaucoup de gens l'ont vu. Et c'est un, un musulman. Je crois que c'était un musulman ou je sais pas si c'était un imam, j'en sais rien, parce qu'il était habillé avec la toque, mais, euh, comme ça, effectivement, aussi. Alors, il disait une chose que, euh, alors, pendant qu'il parlait, il faisait comprendre que c'est quand même, quand on voit comment les chrétiens sont avec Jésus, et puis, parlant, effectivement, aussi de, de, de leur prophète, donc, qui est Mohamed, parce que chaque fois qu'il parle, c'est toujours Mohamed, Ainsi, de vous comprenez cela, effectivement. Je parle trop bas vous m'entendez Okay. Donc il parle il parle effectivement de Mohamed et puis, alors, et pendant qu'il parlait, il dit, mais quand même, lorsqu'on voit Jésus dont euh, les chrétiens parlent, alors, on voit que c'est Jésus-là, par rapport, parce que tout de même, un, un homme, par exemple, on a vu même avec le prophète qu ont, et qui s'appelle Mohamed, il dit que euh, devant Dieu, aucun homme ne peut monter devant Dieu, c'est-à-dire qu'il monte de la terre au ciel, un péché ne peut pas le faire. Et puis il me dit Mais même Mohamed, notre prophète, qui il n'est pas pas, mourir et ressusciter et monter au ciel. Alors, on a vu que Jésus, donc, du chrétien, il a vécu, il est mort, en enseveli. Et puis il est ressuscité, qu'il est sorti, les gens l'ont vu, il a il y en a. et puis il est monté au sien. Hein. Alors cela montre qu'il n'y a que Dieu qui peut arriver à pouvoir être comme ça. Donc ce Jésus-là, il est vraiment Dieu. Amen. Vous vous rendez compte Un musulman Alors imaginez si ces musulmans-là, cet imam-là, arrivent à pouvoir, se dire que j'ai vu ça dans le Coran, je vois que Jésus, quand même, même si on parle, il est Dieu. Alors, je vous pose la question pour pouvoir savoir. Il a bien dit que Mohamed ne l'a pas fait parce que nous sommes tous de pécheurs. Mais si Jésus est monté, c'est qu'il est Dieu. Donc, il n'a pas de péché. Alors, maintenant, quand il a découvert ça, quelle est la place qu'il va donner à Mohamed Je pose la question à vous, je pose la question à tous ceux qui croient au message, à tous ceux qui sont des bons amis, vous comprenez ça Je pose la question à toutes ces personnes-là, je pose la question à tout le monde. D'après vous, quelle okay, est la personne qui va beaucoup plus considérer et vraiment arriver à pouvoir avoir confiance pleinement cest ce dans son Mohamed Ou dans ses Jésus qui l'a remarqué, qui doit être Dieu parce que si Mohamed était Dieu, il serait pas mal. Mais Jésus est Voilà. Alors, c'est pour ça aussi que je voudrais... Vous comprenez donc C'est un doctrinement bon parce que... Euh, écoutez bien, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas, parce que les jours du jugement, mon frère et ma soeur, ce que vous entendez, vous allez aussi l'entendre. Oui, bien sûr. Vous ne direz pas, nous ne savions pas ceci et cela. Non, non, non, non, non. chacun de vous. Là, vous savez, frère, je l'ai dit encore, aller dans l'enlèvement, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, vous connaissez effectivement comment les, les, les, musulmans, les musulmans placent Mohamed. Même s'ils disent, Allah, mais regardez la place de Mohamed. Est-ce que vous me suivez c'est quand même moi qui parle ici. Donc, regardez la place de Mohamed. Ils ne peuvent pas lire une un, un surat, effectivement, sans citer Al Mohamed El-Slabach, vous ne savez comment Oui, bien sûr, vous savez quand même. Et même quand tu commences, les surat, à lire une surate, c'est-à-dire qu'il repose en paix. cest comme ça que repose en paix. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, Mohamed est dedans. Alors, si toi, un kafiri, comme on dit, effectivement, tu touches Mohamed, vous me regardez quand même, j'aime bien quand vous me regardez, je crois que votre attention est donnée ici, vous bougerez après. Non, non, non, non. Si toi, tu touches seulement Mohamed, vous pouvez voir effectivement que les reins ici sont transformés. On a fait en France, effectivement, la caricature simplement de moi. Vous hey, avez vu tous les pays musulmans comment oui. Oh là là là, ils il, il se tapent même, ils se tapent même, il, le sang qui coule, il, il font, il, il faut il, ils ont pris de vous bien sûr parce que vous touchez seulement Mohamed. Ah, là. Alors là, parce que vous voyez, Allah, je ne comprends pas, Allah c'est leur Dieu hein? Donc Allah, est-ce que vous me suivez Comparé à, Mohi, à, à, à Mohamed. Parce que Allah, normalement, c'est Dieu. Et puis, Mohamed est le prophète, après ce qu'il se dit, d'Allah. Mais quand vous touchez Allah, observez bien. Mais quand vous touchez Mohamed, votre vie va être transformée. Mais non, regardez, maintenant aussi dans nous, si en entretant. C'est pour que, s'il vous plaît, frère, vous ne faut pas dire le frère, il est mauvais. Non, je vous montre comment les démons, hein, les esprits mauvais, agissent effectivement dans les gens. C'est comme ça que la religion commence. J'avais écrit un petit livre comme ça, c'était en fait, je crois, c'était, je ne j'ai oublié le nom, c'était une brochure, comme celle, celle là, où il y avait un cercle comme ça, avec différentes religions, je pense. Vous vous souvenez, à longtemps mais vous avez vu, je vous ai montré simplement, ce qui rend toutes les religions en fait en euh, accord et semblable. Vous avez vu, chez les musulmans, vous avez quoi Les choses-là, chez les catholiques. Vous avez remarqué, chez les bouddhistes. Donc allez dans toutes ces choses-là, vous trouvez que tous ces démons-là, qui font ce genre de religion et qui élèvent Bouddha, c'est un homme on a eu à pouvoir élever. Alors, allez maintenant chez les catholiques. Ils élèvent qui Je vous salue, Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. On fait, vous faites une culte d'une femme. Alors, ça, c'est Miramis, hein Ah, bah ben oui, c'est comme ça que c'était. Frère, vous devez être instruit. Il ne faut pas vous laisser entraîner à gauche et à droite par les émotions que Dieu te bénisse. Les émotions et ceci, vous perdez effectivement la vue de votre destination en réalité. Mais non, mettez-vous un pas d'arrière, observez, mais c'est vrai que, qui a-t-il de commun entre tous ceci Ils adorent toujours un homme. Ils élèvent, un prophète il est là, monté, monté, monter, monter. Frère, c'est une possession. Un démon qui entre, mais il est rusé. Quand il rentre dedans, tu peux tuer quelqu'un pour le prophète. C'est pour ça que, frère, moi, je ne peux pas comprendre, qu'on ne peut pas comprendre que vous dites que nous sommes frères en Christ. Oui, et que Seigneur Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Je veux que tu mettes toujours ça, parce que comme ça, ils voient ça. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre. Frère, bon, lisons dans les livres des Hébreux au chapitre 1 c'est notre livre. Mm -hmm. Hébreu, vous allez vous fatiguer un peu, non? En lisant Hébreu. Je... Vous savez, cet Hébreu ici, on peut rester un an, deux ans, trois ans, on ne le puisera pas. Ah ben, j'aime Dieu, j'ai dit, oh mon Sauveur. Ah là là là là là là. Il dit Seigneur tu, tu es vraiment merveilleux Parce que dans les livres des hébreux Il nous apporte une lumière telle que mon frère Il faut être mauvais Pour ne pas voir et accepter Parce que là je me pose la question On va savoir et, et, Alors tu es qui tu es, tu es, tu es, tu es chrétien Alors il ne faut pas dire que tu es chrétien Parce que chrétien est en rapport avec Christ Pas avec un autre que Dieu te bénisse. Amen. Alors, dans le livre des Hébreux, ici, il nous dit, effectivement, hein, au chapitre 1, que, que moi, j'aime beaucoup lire. Amen. Vous aimez aussi Amen. Ah oui. <rire> Et oui, celui qui ne s'assied pas comme le cœur mais qui trouve tout son plaisir vous, c'est dans la loi. Et qu'est-ce qu'il fait Il a médité. Il est comme un arbre. Et qui donne son fruit Tout ce qu'il fait Voilà il faut prendre plaisir à la parole de Dieu. Quand tu n'as pas de séjour, tu auras le séjour. Quand tu n'as pas de mari, tu auras le mari. Quand tu n'as pas de femme, tu auras une femme. Quand tu n'as pas de bébé, tu auras des bébés. Oui, monsieur, là, la parole de Dieu nous donne toutes choses. C'est cela, mon frère. Aimez Dieu, mon frère, ma soeur. Aimez sa parole. Adorer le Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai, ne tournez pas à regarder, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais nous devons être zélés pour le Amen. Seigneur, avoir cet amour pour Dieu. Mais c'est vrai, frère. Moi, je loue Dieu, que Dieu te bénisse. J'aime quand on chante tout pendule. On chante toujours, c'est Jésus pour ses hauts C'est vrai? Bon, vous êtes debout, je vais dire. Après avoir autrefois, plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, j'aime toujours ce verset. Ça, je prie pour que chacun de vous puisse vraiment... Ce C'est pas, pas moi, hein. Mais ça, c'est pour nous que Dieu Amen. nous a donné. A parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par... Le Fils. Ah, oh, donc, c'est vraiment le changement véritable. Il a lui-même établi héritier de toutes choses. Par laquelle il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Nous voulons te remercier, notre Père. Glorifier ton Saint-Nom pour ta bonté et ton amour à notre endroit. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir éliminer tes lire, Père, tu vis Dieu, parce que ta parole à toi, c'est toi-même, mon bien-aimé Père, au oh Dieu. Tu nous éclaires, mon roi, et, et tu nous soutiens encore dans ce temps le plus difficile. Sois béni et glorifié, mon bien-aimé Père, oh Dieu, et soutiens-nous, Père, parce que nous sommes à toi et nous te remercions parce que c'est vrai. Tu as dit dans ta parole à toi que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. La révéler aux enfants, Père Saint-Dieu, à ceux-là qui ont besoin de toi pour connaître encore les choses, bénémoins, Père Tubissant, et sois béni encore ce matin, Père Tubissant, quand nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Nous avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Regarde, nous. Considérons combien le Seigneur, notre Dieu, il, il veut vraiment que son peuple, euh, c'est son peuple à lui, puisse davantage le connaître, effectivement, mais et dans, dans la plénitude de cette connaissance que Dieu euh, veut que nous puissions arriver. Regardez euh, comment les scènes écritures expriment ces choses en question, parce que dans le livre de... Euh, Éphésiens, je pense que c'est cela, Et nous pouvons lire à partir du verset 1, Éphésiens, chapitre 1, je crois que vous connaissez aussi ce chapitre, mais nous allons lire à partir du verset 16. Éphésiens, chapitre 1, verset 16, il nous dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Vous y êtes faisant mention de vous dans mes prières. Vous comprenez cela Donc, euh, je ne sais pas si vous saisissez la manière dont cet homme de Dieu parle. Et il dit, je ne cesse de faire mention de vous. Hein, et je ne cesse de pouvoir rendre grâce. Je cesse de, je cesse de rendre grâce à, pour, pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors, posez-vous un peu la question de pouvoir savoir pourquoi il exprime ça comme ça Mais pour qui d'abord il a, exprime les choses de cette manière. Vous, là. Pourquoi, en fait Ça, nous pouvons comprendre dans le chapitre 1 à partir du verset 1. Donc, pour arriver à ce verset, nous le lisons quand même rapidement pour que le bas soit là, pour que vous puissiez voir. Paul, verset 1, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus. Vous entendez bien on dit bien fidèle. Fidèle, pas à une autre personne. Fidèle toujours en Jésus le Christ. Que vous aimez de tout votre cœur. Mais c'est cela qui donne entendu. cest que si on est fidèle, c'est qu'on l'aime. On ne veut pas prendre quelqu'un d'autre à sa place. Non, on ne peut pas prendre quelqu'un. Non, rien que lui, lui, lui, lui et rien que lui. Est-ce que vous comprenez alors on est bien fidé parce qu'il faut que vous, vous compreniez pour, pour, pour qui pour quelles sont les personnes auxquelles on s'adresse ainsi dans ce que vous venez de lire verset 16. Il dit, il dit maintenant, il dit que, ce qui est, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aussi. Ah, en qui Est-ce que vous comprenez Donc, donc déjà, le fait d'être en lui, nous sommes bénis. Amen. Alors si Dieu t'a béni, mon frère, d'où viendrait donc la malédiction Amen. <rire> Comme ma bien-aimée sœur m'avait posé son problème, évidemment. Oui, frère et sœur, quand tu es un fils de Dieu, je vais aller vite, une fille de Dieu, effectivement, tu dois savoir que, que toi, tu as été appelé à hériter la bénédiction. Amen. Si un cousin, si un neveu, si une tante ou grand-mère vient et dit, mais non, si toi tu ne me fais pas ça, c'est de la question de ma soeur. Si toi, tu ne te fais pas ça, moi je vais te maudire. Laissez-les maudire. Ah oui, ne tremblez pas parce qu'il faut que je fasse ou bien, par exemple, tu diras, mais achète-moi une parcelle. Si tu ne m'achètes pas une parcelle, moi je suis donc ta grand-mère. Je vais te prononcer les paroles, toi tu vas être maudit. Et quand tu entends ça, tu dors plus. Je dois faire, tu peux même aller chercher pour voir. Je dois faire, je dois faire, sinon il va me maudire. Mais mon frère et ma sœur, aussi longtemps que toi tu es en Christ, la malédiction n'a pas d'effet sur toi. Yeah, le, le, le papa, la maman, tout père peut maudire, quand tu es encore dans leur vie avec, vêtements. parce que toi, tu es quoi Mais tu as reçu le Seigneur contre. Tu es né maintenant dans les dieux. Amen. On t'appelle maintenant fils de Dieu. Amen. Fille de Dieu. Et où est la place de ton père, effectivement Naturellement, il est où Naturellement, ben, il est là, mais il n'a pas la place que moi, Dieu m'a place, parce que je suis un fils de Dieu. Amen. Alors maintenant, si ton père te maudit, Amen. si toi, tu restes toujours dans les liens avec. Est-ce que vous comprenez je, je, je voudrais m'exprimer de manière à ce que ça soit quand même compréhensible Amen. pour ne pas qu'on sorte ici. Ah, oh, encore, vous avez entendu Il veut plus qu'on puisse avoir des liens avec nos familles. Non. Ah, vous savez, ils sont comme ça, les gens. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas avoir des liens avec vos familles. Aidez-le parce que c'est quand même vos familles. Mais c'est votre foi qui vous place dans la place où vous êtes. Donc c'est ma famille, mais je sais très bien que ma vraie famille. Ce n'est pas là. La voici ma vraie famille. Parce que nous sommes donc en Christ. Et maintenant je suis né en lui alors maintenant qu'est-ce qui ne passe pas même si mon grand-père, même si ma grand-mère il dit maintenant même parce que tu ne m'as pas donné de beignets moi je vais te maudire mais oui, il peut même rentrer dans la casserole pour prononcer pour, pour, pour les incarnations, pour te maudire, cette malédiction elle ne servira à rien comme tu dis, vous disiez bien sans effet mais elle n'aura jamais d'effet sur toi parce que pourquoi d'abord tu es placé plus haut que ces gens là c'est ça que vous ne comprenez pas frère et soeur c'est la vérité, c'est la vérité, frère. Placé plus haut. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et cela, là ils sont du monde. Tu as le pouvoir sur eux. C'est toi qui peux dire. Et la chose arrive parce que Dieu a donne le pouvoir. Bien sûr que oui. C'est sûr et certain. Mais c'est parce que vous voyez, vous restez toujours dans les liens charnels, effectivement, dans cela oui. ah, ah qu'est-ce que je vais devenir Il faut que je fasse. Non, vous n'avez pas, on n'est pas obligé. Vous n'avez pas. Mais seulement, ayez l'amour les uns pour les autres. Amen. Quand quelqu'un vous demande de l'aide que vous avez, comment, moyen voyez, pouvoir aider, même ceux qui sont en Afrique, vous demande, il faut quand même, parce qu'on ne peut pas laisser, ils vivent mal. Et que nous avons le moyen même des 10 euros, de 20 euros. Ne comptez pas calculer, parce que ça fait mal quand vous donnez toujours, ils, ils font toujours le contraire, ne les abandonnez pas. Je sais qu'on prend tous les décisions. J'ai mais cette fois-ci, c'est fini. Hein? Moi, je suis fatigué. J'en vois, j'en vois, j'en vois, j'en vois. Oui, c'est comme cela. Demain encore, oh, on revoir. Non, non, non, non. Je n'ai pas, pas un arbre ici. Hein? Vous comprenez On comprend tout ça. Mais Dieu a dit à toi, euh, fais toujours du bien. Je... C est, c est, c est, c est. Le problème, c'est que <rire> l'évangile est différent de ce que nous, nous sommes. C'est comme, parce que nous l'avons entendu, hein. Dieu, le Seigneur lui-même, il lui dit, mais, dis, mais il est, il a été dit, donc, dans la loi, tu haïras donc ton ennemi. C'est comme ça que c'était. Tu vas aimer celui qui est bien avec toi, mais ton ennemi à toi, tu vas le haïr. C'est dit comme ça. Mais moi, moi ici, vous voyez la phrase, dit moi ici. C'est glorieux d'avoir ce Jésus. Il dit Moi, Matthieu, ça il, a, Mathieu, il a dit Moi, moi, moi, je vous dis. Amen. Aimez vos ennemis. C'est un changement radical. Bénissez Amen. ceux qui vous maudissent. C'est un changement. Amen. Toi, tu me maudis et moi, je dois te bénir. Ah, là, c'est très difficile. Mais il dit Mais moi, je vous dis. Amen. Ici, là. Que le Seigneur nous aide, à, frères et sœurs, qui et qui nous nettoie complètement, pour que nous soyons réellement hein, saints, sanctifiés et remplis de lui, effectivement, aussi. Parce que il nous a, comme l'Écriture le dit dans les livres de Éphésiens que nous lisons, il dit, donc nous donne <rire> toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Où vous y êtes, non Verset 3. Et puis, il nous dit, en lui toujours pas dans une autre personne. C'est pour ça que quand vous mettez une autre personne au-dessus de lui, donc vous êtes dans cette personne-là. Alors, quand vous êtes en dehors de lui, sachez que toutes les malédictions vous poursuivront, bien sûr. Que Dieu te bénisse, mon frère bénisse. Oui, toutes les malédictions vous suivront. D'ailleurs, d'ailleurs, nous l'avons lu. C'est pas que moi que je l'ai dit. Il dit, mais c'est lui qui n'aime pas le Seigneur Jésus Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui ne l'aime pas. D'abord, vous comprenez ça, les défis, mais pas même pas l'aimer. Vous êtes maudits. Je ne vous demande pas de dire amen, mais j'aurais pu entendre alléluia. Vous comprenez ça J'aurais senti des alléluia. J'ai dit, ah, voilà, gloire à Dieu, ils ont bien compris. J'ai dit encore, nous ah. allons quand même les, les lire hein, pour que les gens puissent comprendre bien. Hein, Okay. Alors, frères et sœurs, maintenant les choses changent. Hein? Ah, on va, on supplie plus personne. C'est vraiment mon âme. c'est vrai mon précieux frère. Alors, je le lis. je oh. crois que nous l'avons dit, hein? c'est sûr et certain, non. Ah, c'est sûr et certain. Ah c'est dans deux Corinthiens cette écriture là est toujours là il oui romain ou oui oui oui oui je suis en train de pouvoir lire voilà c'est ça non et, et voilà. C'est un Corinthien, je pense, non C'est ça, non C'est un Corinthien, j'étais là, ça aussi. Ah, oh, je écrit là. Et c'était le Corinthien, chapitre 16. Et le verset... Attendez, attendez, ah, ah, ah oui, verset 22, je crois. C'est ça, hein Et voilà. Et, et d'abord, on lit verset 21. Alors, ça dit les 1 Corinthiens 16, verset 20, et 20 Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est vrai, hein? Pour qu'on ne dise pas, oh, c'est quelqu'un d'autre qui a dit. Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, qu'il soit comment? Ça veut dire quoi, terre Donc, c'est l'écriture, non? Et qu'est-ce qu'on dit à l'écriture? Bien sûr. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Donc à cette écriture ici, nous disons. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ajoute Maranatha. C'est-à-dire que le Seigneur vient bientôt. Amen. Donc cest à que c'est lui qui ne l'aime pas. Qu'il soit maudit. C'est dans le Nouveau Testament, vrai, pour pas dire que non, non, non. C'est là, là, là, là, là, là. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il soit maudit. Donc, vous comprenez que si vous allez effectivement dans l'autre camp, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de pardon non plus du péché. Est-ce que vous me comprenez, frère oh, oui. Parce que quand vous avez la connaissance de la vérité, que Jésus est le seul, c'est écrit dans Hébreu, chapitre 10, nous l'avons lu avec nous. Vous vous souvenez encore Amen. Il n'y a plus... Vous connaissez, non Après avoir reçu, reçu, simplement la connaissance de la vérité. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit, avant moi, on n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'a jamais... Près de moi. Amen. À côté de moi. Donc il dit Mais je suis le seul. Et puis il dit Mais le seul qui sauve. Mais Jésus est mon sauveur. Amen. Esaïe 43. Vous comprenez cela, non Donc nous comprenons qu'il nous est nécessaire de pouvoir nous réveiller. Parce que, comme vous pouvez voir aussi, l'islam, ah, c'est une religion qui a une force. Ah bah oui, ah bah oui, les gens sont vraiment... Alors, vous pouvez voir, effectivement, dans la religion islamique, effectivement, ce qu'il y a surtout, ce sont des règles, en fait. Il faut, il faut, il faut, il faut... Alors, quand vous avez maintenant des dogmes... <rire> Là, c'est qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas moi qui dis, hein, la Bible nous fait comprendre dans le Nouveau Testament que là où est l'Esprit, que Dieu te bénisse, Alléluia. du Seigneur, là aussi est quoi L'obligation Mais quoi C'est sûr et certain. Yes. comprendre les Saintes Écritures parce qu'il n'y a pas de surveillance si ce n'est que le Saint Esprit lui-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui s'est mort pour que tu sois libre C'est-à-dire hein? que tu prennes plaisir à aimer Dieu, Alléluia. à aimer sa parole, à se conformer à sa parole, pas être obligé, mon frère, mais prendre plaisir à la chose. Alléluia. Oh Jésus est bon, mon frère. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide, mon frère. L'éternité, c'est merveilleux, frère et sœur. Et le ciel, c'est glorieux. Oui, j'ai eu la grâce de monter là-haut. Je sais de quoi je parle, mon frère. Ce n'est pas que Jésus est historique. Non, c'est la vérité. Oui, c'est Jésus. Je le connais, moi, personnellement aussi, frère. Oui, monsieur. Oui, madame. Je ne suis pas un comédien. Ah oui, c'est vrai, parce que vous avez, vous êtes assis, et puis bon, ah oui, je devais, non, frère soeur. nous, nous étions dans sa présence. Il nous a instruits, il nous a pris, oui, c'est vrai, je l'ai dit encore, Bible, en la main, oui, j'ai la grâce d'être instruit par Dieu, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, oui, monsieur. Je vous l'ai dit l'autre fois, que vous ne croyez, croyez pas, n'est pas mon problème. Dieu m'a accordé la grâce de voir le travail que je fais. Et le peuple que je conduis, il a dit, mets-toi là. Maintenant, regarde-le. Pour voir si, parce qu'ils doivent être. C'est sur cela là que. Ils ont reçu même. S'ils sont vraiment mis en pratique, effectivement, ce qui était. Parce que c'est quand même caché. Mais c'est révélé, effectivement. Alors tu vas voir, effectivement, s'ils sont. Parce que je, je, pleure, je pleurais dans mon cas. Oui, monsieur. Je ne vais pas être un, un monsieur qui conduit les gens à, à la mort, effectivement. Pour quelle raison Mais Dieu marque... Oui, je l'ai dit, frère, peu importe. Mais Dieu m'a On la gloire, dit, mets-toi là maintenant. Maintenant, regarde ce que tu conduis. Parce que beaucoup me suivaient derrière. Et je me suis écarté. Je les ai regardés. Il dit, observez-les très bien. Quand je les ai regardés, mais ils avaient une fermeté dans l'esprit. Tous les yeux montraient qu'ils étaient sûrs. Alors dans regard, regard dit, mes frères, ne t'inquiète pas. Nous avons fait attention. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et nous avons bien prêté attention. Ne t'inquiète pas, sois en paix. Et quand je me suis là, il a dit, mais maintenant, observe, maintenant. Si, ils ont mis tout vraiment comme Dieu voulait, effectivement, quand ils vont passer là, ils seront acceptés. Alors, vous comprenez, j'attendais. Maintenant, quand la naissance, quand comment ça m'a rythmes comment ça m'a été donné, frère, le rythme qu'il y avait, c'était comme une seule personne. Amen. Un seul homme. Mais tous marchaient au rythme et au pas. Sans que, non, non, non, non. Mais vraiment comme des soldats, avec le même esprit. Lorsqu'ils sont arrivés là, les portes sont ouvertes. Mon frère et ma soeur, dans les lieux à côté de la Côte c'était dans l'ovation. Les gens crient, les gens Mais avec beaucoup d'honneur, ils ont été reçus avec beaucoup d'honneur. J'ai dit que ton nom soit béni. Accorde-moi la grâce de tenir femme et d'aller jusqu'au bout. Oui, monsieur. Et pourquoi vous pouvez faire vos aventures hein? Vous pouvez imaginer moi, je ne dis rien. Parce que moi, je sais où je me tiens. Et ce que moi, j'apporte par sa grâce, je sais que vous, vous doutez, mais je sais d'où ça vient. Sûr et certain, mon frère et ma soeur. Sur et certain. Oui. Je sais où ça vient. Frère et soeur. Je l'ai dit toujours, effectivement, la même colonne de feu qui a été vue sous William Branham. Oui. Cette même colonne de feu a été vue ici. Oui. Alors, frère, mon frère et ma soeur, je vous ai toujours dit, prenez ce que vous lisez, vérifiez si ce qu'il dit, ce n'est pas non. Mais c'est vrai, frère. Dans la Bible, c'est OK, c'est la vérité. Oui. Mais si c'est un homme de Dieu, il pressera la même chose. Oui. Oh, que Dieu nous aide. Oui. <rire> que, euh, que Dieu nous soutienne et qu'il nous aide encore à pouvoir comprendre. -vous, vous vous donnez trop des, vous voyez, des valeurs. Mm. ma je ne vais pas, pas, vais pas écouter. Vous n'êtes pas écouté parce que vous n'êtes pas des dieux. Oui. Mais c'est vrai, c'est sûr et certain. Il ne faut pas perdre du temps avec ces frères-là. Où... Non, non, non, non, non, non, oh, non. Que Dieu te bénisse. C'est sûr et certain. Soyez ferme. S'il ne veut pas écouter, il n'est pas des nôtres. Amen. Parce que comment toi tu peux pas aimer Jésus oui. Tu veux toujours. Oh les prophètes a dit, les prophètes ont dit, mais frère, c'est parce que les prophètes a dit qui m'intéresse. C'est ce que lui, lui, lui. Je le répète encore, ce que lui, quand dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons y arriver, frère et soeur. Nous allons y arriver, mon frère et ma soeur. Non, frère. Les gens ont pollué les gens. C'est la religion pure et simple. Et des démons étaient été Bien sûr, quand il y a une forte doctrine, de des démons aussi sont attachés. Et on devient comme des bains. Ben, ça. Alors, nous revenons dans les Éphésiens chapitre 1. Ah, sur nous Les temps aussi. Éphésiens chapitre 1. Voilà. Alors, pour que nous puissions comprendre pourquoi cet homme. Ah, mon grand. Les portes sont fermées, il n'y a pas un peu d'air. Frère Zaché, frère Rosario, s'il vous plaît. Euh, que c euh, frère Jonas, Petit, Puis, autre chose ici. C'est ça, pour... oui, c'est bon. Alors, nous disons dans le l'Ephésien. Normalement, j'ai toujours un petit mouchoir ici, je vais toujours chercher. Enfin bon, Mais maintenant, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas appuyé. Bon, c'est pas grave. Ah ben, nous continuons. Il dit, verset 2, verset, 2, verset, 2, verset 4, il dit, En lui donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu te bénisse. Donc si, si toi, tu n'es pas en lui et que tu l'aimes pas, tu n'es pas élu. C'est vrai. Enfin, Qu'est-ce qui te prouve vraiment que tu, as, tu es un élu Mais quand cet amour de celui-ci abonde dans ton cœur quand on parle de lui, ton cœur brûle d'amour. Mais c'est vrai, frère. Mais quand on parle de l'autre, en fait, il me dit, alléluia, on parle de lui. Oh! C'est-à-dire que lui n'a pas... Non, c'est ça le problème. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas non plus le paix. Alléluia. Amen. Aïe, que Dieu nous aide. Vous savez ce que le Seigneur a dit. Oui, Oui, oui, oui, oui mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, je crois que <rire> nous l'avons lu jeudi. Hein. Vous avez les temps Amen. Ce que le Seigneur a dit à qui Aux pharisiens, Seigneur aux scribes. Vous vous souvenez Amen. Regardez bien, parce que c'est sont ceux-là qui étaient vraiment. Ils ont élevé tellement les prophètes Moïse que les gens ne voyaient plus Dieu. Amen. Mais bien sûr qu'ils oh ne voyaient plus Dieu. Ils voyaient toujours Moïse. Moïse a dit, les pauvres preuves me font Moïse. On a fait de lui ce qu'il ne fallait pas faire. Ah ben oui, c'est ça le problème. Ce sont toujours des démons, le même mauvais esprit. Ah ben oui, frères et sœurs. Mais c'est dans la Bible hein, qu'ils viennent me prouver le contraire. C'est dans la Bible, c'est écrit. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bien sûr que non. Vers, chapitre 22, je pense, nous l'avons lu probablement. Moi, je fait 23, je pense, cela. 23, 23. Voilà, Matthieu 23, il nous dit ici, le verset, le verset 13, vous suivez, malheur à vous, scribes et pharisiens, si vous allez au chapitre 22, vous pouvez voir, nous avons lu la fois passée, nous n'avons pas pu aller encore beaucoup plus bas. Vous vous souvenez, non oui. Et puis on est rentré. Mais si vous allez effectivement aussi dans le chapitre 22, vous allez voir effectivement combien ces personnes pharisiens, hein, et si ici, effectivement aussi, qu'ils ont posé les questions avec au Seigneur, ce pourrait être très bien. C'est beaucoup trop, mais on ne va pas quand même pas aller là-bas. Et si vous allez voir cela, chapitre 22, vous verrez comment ils ont posé les questions. Vous allez la fois passée, oui. On en parle effectivement. Et puis, ils viennent encore ici, encore d'autres. Et, si, et puis là, vous pouvez encore voir jusqu'à jusqu la fin, hein et vous pouvez voir effectivement comment les seigneurs les a conduits à pouvoir les confondre effectivement dans la réponse. Même, même pour la résurrection, vous savez, non Comment nous avons lu, certainement nous allons avons pas plus loin, effectivement, et comment ils avaient ils lisaient, mais ils avaient tellement une ignorance des choses de Dieu. Mais hein, Ils avaient certainement toujours avec la bouche euh, Moïse a dit, hein Ah ben oui, c'est toujours ça. Moïse a dit, Moïse a dit, parce que, regardez très bien, euh, ben, on ne peut pas continuer d'abord ici, dans le chapitre 23, comme ça. Et alors, il dit, bien. Donc, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu te bénisse, mon frère. C'est pas moi, enfin, dire, oh, le frère du festival, il, non, non, il est là toujours. Non, non, non, non, non. non. Ça, c'est le maître lui-même qui dit, plusieurs me disent, Seigneur, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas ces on n'a pas fait beaucoup de miracles. Vous vous souvenez, non? Il dit, « Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Par où, toi, tu vas passer Il dit lui-même que je suis la porte. Mais tu détestes la porte que Je ne sais pas combien les diables et les démons, ils sont vraiment, ils ont twisté les pensées des gens. Ça, ce sont des hommes qui sont charnels. Vous savez comment Pierre et les autres les, les, les disent Je pense que, vous me permettez, hein je crois que c'est peut-être dans un Pierre ou deux Pierres. Je pense que c'est cela que Dieu met dans un Pierre ou deux Pierres. Ils disent il quelque chose. Là. C est, c est, voilà, cette c'est dans euh, un pierre au, au chapitre 2 je crois que c'est là alors ici on va voir ce Verset, verset, verset 1, il dit Il y a eu parmi vous de faux prophètes, il y aura de même aussi parmi vous de faux docteurs qui ont traduit le Vous connaissez, non Bon, regardez maintenant le verset, le verset, le verset 10. Il dit Je vais lire un peu vite, rapidement. Il dit Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier de gloire. Tandis que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas contre elles, les ju des jugements injuriés devant les seigneurs. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Vous entendez cela Ils sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injuriée, injuriée pardon, de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Vous vous souvenez comment ils ont injurié le... Celui-là qui était né aveugle. on ne voit pas rien Bon. « Recevant aussi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils, délectent dans leur, ils, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les, les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de qui est-ce que vous me suivez C'est pas moi, mais c'est la Bible. Les enfants de malédiction, après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de beaux -Or, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris par sa traviation. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont, écoutez bien, des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon l'obscurité des ténèbres leur est réservée avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par leur convoitise de la chair, par leur dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car aucun esclave de ce qui, car, car chacun est esclave de ce qui a trompé de lui. En effet, si après s'être retiré du souillot du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, parce que ces mêmes personnes, la plupart des eux, ils avaient cru, je, parce que, vous savez, dans ce domaine-là, il y en a ceux qui sont même allés à l'extrême. Hein, ils ont commencé à voir croire au Seigneur. Et ah, puis après tellement l'ovation, d'aller tellement très bien, ils sont même baptisés au nom du prophète. Vous voyez où ça va, frère Parce que vous me détestez, mais regardez bien. Comment ces démons, et les Ça commence comme ça, petit, petit. Et puis après, on enlève, effectivement, c'est devenu Dieu. Alors, nous continuons, regardons bien. En effet, si après s'être retiré du souillot du monde, par la connaissance du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur, leur, leur, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu connu de l'avoir connu, du Saint-Commandement qui leur avait été donné, il est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la trouille l'avait sévotré dans le bourbier. Amen. Donc, ils ont parlé de la révélation sans avoir reçu la vraie révélation. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais frère, vous lirez la brochure. Vous me détestez, c'est la vérité. Vous ne trouverez pas la, la, la, la, la, la révélation dans la brochure. Non. Bien que ce soit écrit, mais la révélation ne vient pas de moi. Non, non La révélation vient toujours du Seigneur. Amen. Donc, vous pouvez lire, effectivement, même si ça a été révélé à une personne, mais quand vous lisez, vos faut que ça vous soit aussi révélé. Amen. Ah ben oui, monsieur Ah ben oui, monsieur C'est vrai Sinon, vous êtes un fanatique qui répète comme un perroquet. Ah là là là là, là c'est sûr La Bible dit que... Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur. Je le répète toujours. C'est pour que vous compreniez. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit te révèle pour que Dieu va. Il est Seigneur. Mais tu peux le lire aussi. Amen, amen. Tu le répètes aussi. Mais tu n'y crois pas. Amen. Mais quand tu reçois la révélation, tu dis Alléluia. Il est vraiment Seigneur. Parce que tu as compris sa Seigneurie. Hein? Autrement, tu l'as lu. Bien sûr que oui. Sûr que... Alors, nous revenons vite ici. Il, il, il. Malheur, vous. Prenez... Enfin, donc c'est 14. Oui. Ah non, c'est 13. Donc malheur à vous scribes le pharisien hypocrite, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Hein? Vous entendez cela Vous n'y entrez pas vous-même. Oh, le pharisien était vraiment, vous en avez parlé, j'ai dit, non Ces pharisiens étaient vraiment des, oh, des disciples de Moïse. Avec euh, Moïse a dit, il a toujours dit, Moïse a toujours dit, Moïse, a... partout où quelqu'un passe, Moïse a dit, si tu ne peux pas, tu ne te fais pas, Moïse, tu n'as rien. Alors, vous avez remarqué effectivement à quel niveau donc placé Moïse au-dessus de Dieu? Oui. Vous direz, oh frère, si tu te pas, mais frère et sœur, qui était devant eux C'était le dieu qui a parlé à Moïse, Jésus. mon frère. Main, vrai. Maintenant, regardez une chose que je vais vous montrer. Dans les saintes Écritures, il est bien écrit qu'effectivement, que il leur donna la manne du ciel, donc le pain du ciel. Oui. Vous connaissez, non Dans les désert. Vous vous souvenez Amen. Bien sûr, Moïse les redonné hein, parce que c'était le pain que Dieu lui a donné. C'était qui comme ça Vous connaissez cela, non Amen. Bon, maintenant, regardez frère, c'est bien qui qu'on leur a donné du pain du ciel Alors maintenant, regardez bien, et c'est Moïse, hein Maintenant, regardez bien ici. Je vais vous montrer quelque chose. Dans Jean. Jean ici. Au chapitre 6. Jean chapitre 6. Il dit, verset 30, ce sont eux qui lui dit. Quel miracle fais-tu donc lui dirent-ils, à Jésus notre Seigneur, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu Parce qu il faut qu'on voit le miracles et puis qu'on croit. Et puis, ils disent, verset 31, nos pères ont mangé la manne dans les déserts, selon qui, selon ce qui est écrit. Vous entendez, non Ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et c'est vrai. Il dit, selon ce qui est écrit, parce que Moïse a donné cela. Maintenant, écoutez très bien. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Alors je crois que là, c'était la bombe qui n'y attendait pas. Il s'est accroché. Moïse nous a dit, et c'est vrai, parce qu'on le lit tout le temps, parce qu'on lit Moïse, il dit qu'il a donné le pain du ciel. Il s'était bien écrit, oui. Et puis il dit que en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, moi ici je vous l'ai dit, écoutez bien, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Alors là, c'est un problème. Parce que là, on nous a bien dit, moi, Moïse l'a donné, parce qu'il qu a, qu a, a donné le pain du ciel. Et lui, ici, nous dit que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Alors, il y a un problème. <rire> Donc, ce que Moïse a eu à pouvoir dire, alors, il y a un souci. Vous voyez, mon frère et ma soeur, vous pouvez toujours dire que le prophète a dit, parce que quand le prophète dit ainsi, nous l'avons vu avec vous. Je vais aller doucement l'avons vu avec vous. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mmh. Dieu a parlé à nos pères par. Mais, mais, mais, mais, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé pas. Alors, nous avons vu dans ce 3, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, le... Et la parole de Dieu ne vient que... Mais maintenant, dans ces derniers temps, tu vous ai posé la question. Parce que Dieu ne parle plus. Et c'est vrai. C'est blanc, c'est clair. Là, c'était le passé. Maintenant, dans le présent, Dieu ne nous parle que parler. Alors, la parole de Dieu vient... Ah bon Amen. Vous êtes vraiment sûrs. Et certains. Amen. Sans hésitation. Est-ce que Dieu te bénisse, mon frère Lévis Non, ce n'est pas que quand vous dites non. Non, il a voulu dire. Non, mais ce n'est pas qu'il a voulu dire. C'est clair quand même. Ici, il a parlé au prophète autrefois. Pas qu'il a dit que je continue à parler, mais autrefois. Mais maintenant, voyez-vous, il y a beaucoup qui hésitent. Hein? Mais pourtant, ce n'est pas moi, vous ne dites pas, mais c'est écrit. Avez-vous besoin d'une interprétation pour ça Non, <rire> Mais pour ça, vous n'avez pas besoin d'interprétation. Non, non. <rire> C'est dur. Hein? La religion vous a vraiment détruit. Mm -hmm. Vous ne voyez plus la différence des choses qui sont fausses et qui sont claires. Alors, quand vous montre les choses qui sont vraies, vous avez difficile de pouvoir croire, très difficile. Et comment prétendez-vous aller vous aller, aller dans l'enlèvement? Qui va vous enlever? Les prophètes vont vous enlever? Je veux vous montrer que Dieu te Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez être sûrs. Parce que quand vous sortez, vous voyez, parce que l'exemple va dire, oh, vous croyez, vous n'avez dit, mes frères. Soyez fermes et sûr et certain de la réponse que vous donnez aux gens. Bon, maintenant, prenons maintenant le prophète de l'Ancien Testament. Pour que vous soyez sûr. Puis je répondrai, Dieu vous pour la question qu'on a posée. Parce que je regarde un peu les temps aussi. Ça, j'ai dit que, ah, je ne sais pas si on va finir. Eh bien, ici, ça sera peut-être deux mois, trois mois, quatre mois. Les gens vont venir, ils font... chaque fois qu'on va dire, mais qu'est-ce qui va encore arriver Quatre mois, cinq mois, six mois. Hein? Ah, après avoir autrefois, à <rire> plusieurs ah. <rire> ah, Parlez à nos pères, parlez prophète nous restons là-dedans. Dieu, dans ces derniers temps, Amen. nous a parlé pas. Oui, oui. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi vous voulez que je sorte de là, mon frère Amen. Je suis dedans. Alléluia. Vous allez me détester, frère. C'est un problème que Dieu te bénisse. Je vous ai toujours dit, frère, supporter quelqu'un comme moi, ce n'est pas facile. Là. Ah, oui, ça, c'est c'est quand même extraordinaire. Que Dieu nous aide, qu'il nous soutienne, qu'il nous fasse ici. Vous savez, c'est vraiment une grâce divine, de Dieu, de pouvoir. Et comme je disais tout à l'heure, je voudrais que très sincèrement, vous puissiez voir clairement, en fait, que vous soyez sûr et certain quand je dis <rire> « Donc, Dieu parlait au prophète. Donc, nous pouvons dire la parole de Dieu vient et le Seigneur lui-même le maître de l'univers les, les il nous a prouvé que c'était la vérité parce qu'il est allé vers Jean-Baptiste la parole de Dieu vient donc Ça, vous, tout le monde a Alléluia, Alléluia mais voyez maintenant ce que Dieu nous dit Alléluia ne restez pas seulement ce côté ici oh, passons ce côté là alléluia. Si, si, on a dit sa vie en prophète, on est heureux. Mais là, maintenant, on dit dans ces derniers temps, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé. Alléluia. Il dit qu'il a lui-même établi héritier de tout autre chose. Frère, il est incomparable. Oh, Jésus est bon, mon frère. Il est merveilleux, mon roi. Qu'il soit béni. Que son nom soit glorieusement béni, frère. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est lui qui n'aime pas mon Jésus qui soit maudit, frère. Amen. Alléluia. Oh, oui, monsieur. Voilà la place. Nous revenons, effectivement. Je vais vous montrer, quand même, la place. Oh, C'est tellement glorieux. Voilà la place des prophètes. Que Dieu les a... Lui-même, c'est lui qui place, non oui, Bon, courons vite maintenant parce que le temps file vite. Alors, Matthieu, chapitre 17. Regardez bien, vous allez comprendre. Six jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Faut Il faut qu'il y ait des potions de deux ou trois témoins, non son Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est vrai, il fallait un témoignage. Il fut donc transfiguré devant eux. son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements de blancs comme la lumière. Alors, peut-être que, vous savez qu'on a lu les Écritures, parce qu'il y a peut-être des chapitres versets qu'on n'a pas tout trois lu. Mais quand vous lisez les Saintes Écritures comme ça, cette représentation ici, transfigurée devant eux, son visage se comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Est-ce qu'on a eu à pouvoir placer un homme dans cette condition-là Non. Même Moïse. Avant nous, je veux que vous compreniez bien. Avons-nous vu que Moïse a été, à ce moment dans la Sainte-Écriture, passé ou expérimenté, et eu une expérience comme ceci, où il fut transfiguré devant eux, devant les gens. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Son visage, c'est vrai de Moïse, quand il est dans la présence de Dieu, il rayonnait. On dit bien qu'il rayonnait, mais il mettait un voile, je sais. Et ça. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que va dire, ah frère, mais quand même. Si, si, on, le Seigneur, quoi. Mais c'est ça. Donc, Moïse, le visa simplement. Il a brillé, comme on dit, comme ça. Il devait mettre hein, juste comme ça, parce que ça a émané ainsi Mais pas comme ça. Non. Vous me suivez? Amen. Pas comme ça. Puis vous allez comprendre aussi. Et voici, Moïse et Élie leur apparu, s'entretenant avec eux. C'est tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui sont représentés par ces deux prophètes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia! Amen! Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont représentés par ces deux personnes ici. Parce qu'il y a deux actions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tout le tous les prophètes! Là. Et là, sous la montagne de la on n'a pas vu que Moïse était transfiguré. On n'a pas vu que Élie était transfiguré. Le seul! Pour montrer la place qu'il occupe, en fait. Pour montrer qui il est. Parce que tout j'ai dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Élie viendra. Tout cela dit, parce que les enfants, ils ont beaucoup de respect pour Moïse et pour Élie, Vous le savez, non? Amen. Maintenant, Dieu, notre Seigneur, il a pris donc Jésus. Élie et Moïse sont là. Mais il a montré d'abord la place que Jésus occupe devant tout le monde. Amen. Donc, voyez-vous d'abord l'autorité qu'il a. Amen. Amen, amen. La ligne, la ligne qu'il descend. La place qu'il occupe, effectivement, par rapport aux deux là Maintenant, écoutez très bien. Je dis bien, il représente tous les prophètes. Hein? Est-ce que vous m'avez bien compris Amen. Donc, il représente les prophètes, bien sûr, c'était les prophètes d'Ancien le Testament. Moïse, vous connaissez, non C'est comme ça que tous. On n'est pas dit jusqu'à ce que... que. aussi avec... C'était donc Élie, et puis nous avons vu aussi Jean-Baptiste. Oui, et tu es libre. Donc c'est l'idée. Tous nos prophètes ont subsisté pour aller jusqu'à Jean. Est-ce que vous me suivez Amen. Donc, là maintenant, quand Jésus entre, on le voit maintenant ici, avec qui représentant tous. N'est-ce pas Amen. Bon. Alors on nous dit. Pierre Prenant donc la parole dit à Jésus Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai donc trois une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il veut mettre les Seigneurs dans la même tente que même niveau que. Ah, ah. Mais lui, il est incomparable, monsieur. On t'a d'abord montré qui il est par rapport à Moïse et Élie. Est-ce que vous comprenez Mais l'homme naturel, effectivement, il continue pour voir. Il dit, Dieu a permis, ça c'est pour nous. Il dit, mais Dieu ici trois tentes. Écoutez très bien. Comme il parlait encore. Une nuée lumineuse le couvrit Rob. Et puis, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Tous ceux-ci sont mes serviteurs. Et Moïse et Élie, mes serviteurs... En qui j'ai mis toute mon affection, il faut les écouter. C'est pas comme ça! Alléluia! Moïse, les c'est du passé! C'est la vérité 100%! Et la voix dit, c'est lui ci c'est Jésus! Et mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé mon affection, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les, les écouter, lui! Alors ne me dis pas que Moïse a dit, Dis maintenant que le Seigneur Jésus a dit: Amen. là, la, la, là, la. Là, là, là. Ça, c'est pas du fait, c'est Dieu lui-même. Du haut des cieux, Amen. lui qui parlait aux prophètes. Amen. Maintenant, du haut des cieux, Amen. il a parlé avec les témoins qui sont là. Maintenant, pas que là-dedans avec les prophètes. Ici, c'est avec le Fils que moi je traite. Amen. Amen. Amen. Frère, sortez de la religion. Amen. Sortez de tous ces démons qui vous ont aveuglés parce que vous avez suivi comme ça, comme des moutons, ce que les papas ont fait. Non, non, non, non, non, non, non, non, Mettez-vous en face fin de l'écriture. Qu'est-ce qui est conté dans l'écriture ici Amen. Frère, vous ne pouvez pas combattre contre Dieu. Non. Satan a essayé. Il a fait même des années, des milliers d'années. De il a essayé. Mais il n'a jamais réussi. Amen. Alors, c'est toi qui vas réussir. Je voudrais être ami de Jésus. Oui, je voulais être son ami parce que personne ne l'a jamais vaincu. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Pourquoi vous n'êtes pas heureux, mon frère Que Dieu te bénisse. Je suis heureux que tu sois là, mon frère. Oui, pourquoi vous n'êtes pas heureux, mon frère, qu'on parle de Jésus Et comment il est Si j'ai dit, frère, prends dans ma ah, il est monté. Alléluia. Vous serez ici, mais c'est vrai, frère. Que Dieu vous bénisse. Frère. C'est ça le problème avec les gens. La religion vous a placé. Vous placez William Branham là où il ne faut pas le placer. C'est pour ça qu'on me dit mais oui, mais alors, frère, tout ce que oh, la Bible nous montre, il faut qu'on voit. Eh, frère, alors ça veut dire que dès la de la Genèse de l'Apocalypse, il faut que je vois William Branham. Non, Allez. non frère et soeur, c'est important. Donc on ne peut pas prêcher sans citer William Branham parce qu'il est dans toute la Bible. C'est ça que les gens veulent me faire comprendre. Mais est oui, frère, mais frère, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec frère, madame? C'est vrai, moi j'ai affaire avec lui. Alors c'est lui qui place maintenant les prophètes, des apôtres à sa place frère. Si lui ne le fait pas, William Branham c'est de qui? Et quoi encore? Parce que vous avez placé les choses qu'il ne fallait pas placer. Vous me détestez frère, mais c'est la vérité ça. Je suis intéressé moi uniquement par lui. Si lui dit que celui-ci est un faux, tu vas le croire? Bon. Donc, moi, je ne peux croire que ce que lui dit. Donc, la personne dont je suis intéressé, c'est lui. Donc, je veux, moi, que lui soit vu à sa place. Est-ce que vous me suivez? Accepté à sa place, aimé à sa place. Et Alors, après, maintenant, on dit comment il travaille, parce qu'on a parlé de ses serviteurs. Comment il travaille avec ses serviteurs dans ces temps où nous vivons Amen. Gloire à Dieu Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Dieu est en train d'instruire son peuple. Amen. Oui. On a tellement avalé des choses parce que les gens disent « Ah, si tu ne crois pas au ministère des frères Branham, tu es perdu, tu ne diras pas l'enlèvement. » Il est écrit nulle part. Je voudrais qu'il vienne me l'éprouver parce que j'ai toujours dit ça ils se sont accrochés à des chapitres et versets de ce côté là vrai. vous savez chapitre chapitres et versets qui vous, vous balancent toujours la tête oh, confiez-vous à ce prophète vous réussirez c'est vrai. Vrai. vrai ou pas on balance toujours vous vous à ce prophète les gens commencent à frère, qu'est-ce qu'il va encore sortir non non vous avez trop méprisé les Seigneurs. Vous avez trop élevé les hommes. C'est ça le problème. On vous a donné des versets tordus et mal placés à leur place pour seulement vous fabriquer une adoration vers un homme. Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, c'est ça les Seigneurs. Frère, ils ne croient pas à ce que les prophètes. Moi, je vous ai déjà dit, s'ils ne pas à ce que les frères m'a dit. C'est ça le problème. Vous déduisez. Mais je ne vous appelle moi pas moi à pouvoir déduire. Je vous appelle seulement à pouvoir croire, écouter la parole de Dieu. Ils sont toujours là. Ils ne croient pas en frère, pas là. Ils ne croient pas en prophète. Mais frère, moi, je vous ai déjà dit ça. Que Dieu te bénisse. Regardez bien. Parce que les scènes d'écriture sont aussi claires comme l'Olympique. Il n'y a qu'un seul mot, frère qui est dans tout ton cœur, toute âme, que tu dois aimer. Quand tu dors, tu ne penses à lui. Quand tu te réveilles, quand il marches. Alléluia Gloire au Seigneur Qu'il soit béni, mon Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Lève-nous, frères Notre Père est notre Dieu Oh, combien nous sommes heureux, Père. Tu nous fais entrer dans les choses tellement glorieuses, mon roi, pour oh, que nous puissions vraiment prendre notre place, mon béni, mon Père. Il s'agit de ton épouse à toi, de ton peuple à ta bonne place, mon Dieu. Père, il a dit d'abord, mon béni, qu'ils sont hors de tes eaux et chers de ta chair. Ils ne peuvent pas aimer quelqu'un d'autre, mon roi, le placer à ta place à toi. Jamais, Père. Leur âme est attachée à toi, leur esprit est attaché à toi, leur amour rien que pour toi, mon Jésus. Sois donc béni et que ton peuple soit béni, mon roi. Oh Dieu, qu'ils réussissent, mon béni, mon Père oh Dieu. Dans les épreuves, sois avec eux. Dans les difficultés, sois avec eux, mon Père oh Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Tu as été avec Job. Tu as prouvé que tu étais son rédempteur Sois avec eux aussi, mon Père oh Dieu. Mon âme te loue, Père. Parce que tu es vivant. Alléluia. Tu es vraiment vivant, mon sauveur. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions, mon sauveur. Tu es vraiment amour, mon sauveur. Tu es vraiment amour, mon bénémoine Seigneur Jésus. Nous te désirons encore davantage, mon roi. Nous ne voulons pas marcher comme les hommes marchent, mon bénémoine, Père Oui, les hommes nous abandonneront. Les hommes nous insulteront. Les hommes nous insulteront, mon mes Père Saint-Dieu. À cause de ton nom, nous acceptons de porter l'opprobre. De ton nom, mon mes Père Saint. J'accepte, mon roi. J'accepte d'être trahi par les hommes. J'accepte d'être traité par. Les hommes. Oh, pour la cause de ton Seigneur, mon roi Parce que pour moi, tu es le plus beau parmi les milliers, Seigneur Tu es le Dieu que j'aime, mon roi Le Sauveur béni, mon bénéfice, mon Dieu Que ton nom soit béni pour le salut que tu as accordé à ton peuple, mon roi Pour les pardonner nos péchés, mon bénéfice, mon Dieu Tu es vivant Merci, Sauveur Merci, oh Jésus Oh hum. Vouloir à toi Honneur et l'orange à toi, béni soit l'éternel, béni soit ton nom mon Seigneur Jésus, qu'il soit vraiment élevé et aimé de tout le corps mon Seigneur, oh, alléluia, merci oh mon Jésus mon roi, l'orange à toi, merci sauveur, merci de tout mon cœur. je t'en supplie, Pardonne mon Seigneur et garde ton peuple, soutiens, protège, je t'en supplie. Aide-moi aussi mon béni. Sois aussi avec moi, je t'en supplie. Bénis-le, protège. Oh mon cœur te loue et mon âme est sacrée. Merci. Merci, Saba, pour ce que tu fais pour nos enfants. Puis en ton nom dans le joli baptême, Seigneur. La gloire et le nôtre viennent. Bénis-le, soutiens-le et fortifie-le, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Oh, tu soutiens. Merci. Merci. Oh Jésus. Tu dit, tu merci. Mon âme te loue et te glorifie. Merci Merci. Pardonne. Merci. Oh Jésus. Merci. toujours le même, je tu as accompli de merveilles. Je t'exalterai. Je te louerai. Tous les jours de ma vie, mon Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Merci. Seigneur. Tout appartient, à mon Seigneur. Oui. Oh, oh, Jésus. Il n'y en aura pas, il n'y en, oh, en aura jamais. Tu as dit avant Alors, toi, il n'a pas, pas été formé pas de mm -hmm. Dieu. Oh, mhm, Merci. Oh, Jésus. Pardon. Oui, oh, oui, Merci. Oh, Parce que la liberté que tu nous as donnée. Oh. Oh, ouais. les hommes nous a pas oh, nous que tu nous c'est qui les nous serons lavés. Bénis-nous, nous, la vie. Bénis. nous, nous, donc, nous donc, serons bénis, bénis Père. Merci. Merci. C'est vrai. Merci. quand tu es Seigneur nous as montré que, oh, que toi qui nous guéris, Oh, nous te traversons. Hmm. Nous la hmm. Que tu es celui qui nous guérit toujours. Oh, je oui. les hommes. Pardonne. -moi. Oh, nous avons montré réellement Et soutien. nous avons des moments difficiles Ils n'ont pas de solution. Oh, ma Mais quand toi tu es venu avec vie, toi, tu oui. nous as montré que c'est toi qui donnes la solution. C'est toi qui est le chemin. Tu donnes la vie. Tu soutiens. Oui. C'est pour cela chaque jour. Oh nous efforçons de marcher avec toi parce que c'est toi qui nous aime. Merci. Oh cette lumière. Afin que nous puissions avoir toi clair nous Bénis-nous. père, je nous supplie. donné nous Oh Dieu de les choses si claires comme les aigles, mon Que tu nous sois glorifié. Oh en toi. Pardonne, pardonne, pardonne. Sois pour cela, béni, Père. Et... Merci, merci. Sois béni, Père, et sois exalté encore. À jamais, pour merci. merci, merci. Merci, Soba. Tout à l'heure, cet après-midi, je vais prendre un avion pour partir en Tanzanie. Je ne pourrai être parmi vous que si Dieu le permet au mois de juillet. Je vais prier pour vous, que les seigneurs vous bénissent, que Dieu bénisse mon précieux frère Christian, il bénisse aussi mon précieux frère Zaché, mon précieux frère Rosario Jonas est aussi, notre précieux frère aussi, José, et tous ceux qui sont là, notre précieux frère aussi, ma soeur Yves aussi, Daniel aussi, notre précieux frère, tous ceux qui seront avec vous. Pendant tout ce temps-là, je prie pour vous, vous prierez aussi pour moi, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous faut ici. Tendre Père et précieux, Omar. je me tiens devant toi et te remercions pour cette grâce que tu m'as accordée de me tenir ici pour apporter ta parole à ton peuple, c'est ta sémence. Et sois vraiment béni, Père, mais qui demeure fermement dans la foi, dans ta parole. Oh, que ton ange à toi puisse veiller sur chacun d'eux parce que ils ont reçu ta parole. Toi, tu veilles sur ta parole. Alors que je prends l'avion tout à l'heure pour partir, je te remets entre tes mains, Seigneur, que tu le gardes, que tu le protèges, que tu le soutiennes, mon mon Père, saint Dieu, qu'il soit conduit et éclairé encore davantage parce que c'est toi qui veilles sur ta sémence. Je prie pour mon précieux frère Zaché, mon précieux frère Rosario, et cet enfant chrétien, mon Seigneur, que tu le bénisses, que tu le oignes, que tu le protèges qu'il soit en bonne santé, tant aussi pour sa famille et ses enfants, Père Saint-Dieu, pour la famille de tout un chacun. Et ce peuple qui est à toi, Seigneur, qu'il reste unis dans ta parole. Oh Dieu, c'est vrai que les diables ne cherchera à pouvoir s'éprouver quelque part, mais ils sont gardés par toi. Protège-les, Père, et soutiens-les. Je te demande cette de grâce, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour tout ce que tu fais. Ce que tu es, je n'ai rien d'autre que ton amour. Tu m'a aimé tu m'as aimé Merci Jean et d'autres.